J'étais bénévole dans mon club de basket depuis environ 10 ans et mon club m'a proposé dû à mon implication et mon investissement dans la vie du club de, de me professionnaliser dans ce métier-là qui est animateur encadrant dans le, dans le sport. Donc ils sont venus me proposer une formation qui est un CQP ALS, animateur, loisirs et sportifs, qui s'est poursuivi par un BPGEPS que j'ai obtenu cette année et je continue l'année prochaine mon parcours toujours à Innova Formation en diplôme UCCACM donc un diplôme qui est de la direction pour devenir directeur de centre de loisirs d'activités de, périscolaires dans les écoles euh, voilà. okay. on, on va toucher un peu à tout dans mon club je fais aussi bien de la partie administrative donc devoir saisir les licences, devoir organiser des événements, devoir monter des projets pour le club pour apporter des financements, pour permettre de pérenniser mon emploi et de pouvoir continuer dans mon club. Et les missions sportives donc, qui vont du plus jeune âge, donc de 4 ans, jusqu'au plus ancien, où certains approchent 55-60 ans. C'est un plus et un moins, mais on travaille beaucoup le soir. Donc le plus c'est qu'en journée nous sommes assez libres, nous avons des tâches administratives à effectuer, soit chez nous, soit au bureau du club. Les moins je dirais un peu les, voilà, justement les contraintes horaires, de travailler les week-ends pendant toutes les périodes scolaires. Être motivé, être passionné surtout, avoir la passion de, du sport en, en règle générale, parce qu'on peut être amené à intervenir dans des écoles, des, des choses comme ça, donc c'est vraiment voilà, amoureux du sport. De foncer, de ne pas hésiter, même si ce n'est pas le métier qui rapportera le plus d'argent, euh, on a une grosse part d'affectif avec les gens parce qu'on s'attache aussi aux enfants, et les enfants s'attachent à nous et nous le rendent au quotidien à travers les entraînements et le plaisir qu'ils y prennent.